C'est une question importante quand on sait que 80% du contenu en ligne que nous consommons tous les jours, bah, c'est de la vidéo. Donc si vous êtes freelance, que vous avez votre propre entreprise, la question de la vidéo s'est forcément déjà posée ou va se poser dans les prochains mois par rapport à votre stratégie de communication. Donc l'idée aujourd'hui, euh, c'est de vous donner quelques conseils tirés de ma propre expérience parce que je suis vidéaste aujourd'hui, d'accord, derrière la caméra, mais avant j'étais journaliste et chroniqueuse vidéo. Et j'ai, euh, en tout cas au début, été très mal à l'aise face à la caméra. Mon premier conseil, euh, et alors ça c'est vraiment la base de tout pour moi, c'est euh, de préparer votre texte, maîtriser votre sujet. Quand je faisais mes chroniques vidéo, j'écrivais mon texte en entier et je surlignais ensuite les mots-clés. Je ne commençais jamais une phrase sans savoir comment j'allais la terminer. Je savais exactement où j'allais. Ensuite, ce qui pourrait vous aider, c'est d'imaginer que la caméra est comme un ami, en fait, un allié, une personne standard. Si vous faites des tutos euh, ou des formations en ligne, imaginez que vous parlez justement à un copain euh, et que vous lui expliquez comment fabriquer telle ou telle chose, par exemple. Maintenant que vous avez bien préparé votre texte, que vous euh, vous êtes dit que la caméra était votre allié, ce qu'il faut, c'est anticiper. Projetez-vous mentalement le moment, le jour J, où la caméra va enregistrer et pardonnez-vous toutes les imperfections, toutes les erreurs que vous allez commettre, car il y en aura, c'est inévitable. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur le message. Posez-vous ces questions en amont, bien sûr, en préparant la vidéo. Pourquoi je suis là Pourquoi je fais ça Quel message je veux faire passer ça permettra d'en savoir plus sur vos motivations et d'être plus pertinent le jour J. Je vais vous donner un exemple un petit peu personnel, mais la première fois que je suis passée face caméra, vraiment, c'est euh, en direct à la télé. Je venais présenter un livre que je venais de publier et sur lequel j'avais travaillé deux ans. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Mais au lieu de me poser les questions, justement, pourquoi je suis là Pourquoi je fais ça Quel message je veux faire passer Moi, dans ma tête, c'était plutôt euh, « Est-ce que je prends bien la lumière »« Est-ce qu'on voit le bouton qui est sur mon front ?» Etc. Donc, ça m'a fait complètement perdre mes moyens. Vous, vous l'imaginez bien. Et toute confiance en moi. Alors que si je m'étais posé les questions, si je m'étais dit « Tiens Mathilde, là, tu es là pour défendre ton bouquin, pour donner envie aux gens de le lire. Euh, » donc euh, va au fond des choses, etc. avant d'entrer sur le plateau, ma vidéo aurait été vachement plus pertinente parce que j'aurais eu plus confiance en moi et j'aurais beaucoup plus convaincu les gens. Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous à ce que, au seul truc, à la seule chose que vous pouvez maîtriser, le message. Si vous avez bien préparé votre texte, si vous avez bien anticipé les choses et que vous vous êtes posé les bonnes questions sur vos motivations, ça devrait aller en fait c'est très rare hein, les gens qui savent improviser comme ça face caméra sans jamais avoir préparé quoi que ce soit si vous vous êtes déjà mal à l'aise face à la caméra euh, sachez que vous faites partie de la majorité des gens hein, rassurez vous et quelque chose qui pourrait vous aider aussi c'est euh, de se dire que finalement le message si vous concentrez sur le message euh, c'est très rassurant parce que quelque part ce message vous protège de la méchante caméra en quelque sorte parce que entre vous et la caméra il y a le message c'est extérieur en fait c'est euh, vous n'êtes pas là pour vous vendre vous face caméra mais vous êtes là pour vendre le message que vous voulez faire passer donc la démarche est moins personnelle ça permet de redescendre faire redescendre un petit peu la pression essayer d'être plus à l'aise face à la caméra c'est un peu comme entamer une, une, une analyse chez un psy parce que c'est long ça peut prendre du temps vous aurez des phases d'amélioration, des phases de stagnation, euh, c'est normal. Et surtout, il va falloir mettre au placard une vieille ennemie que tout le monde a, mais que personne n'assume, c'est la vanité. Alors vous, vous allez me dire, ben bah non, moi j'ai pas de vanité, au contraire, j'ai pas confiance en moi, etc. Ben bah pour moi, la vanité et le manque de confiance en soi, c'est deux sentiments très proches. Et moi, ce qui me bloquait, face caméra, c'est justement le mélange de ces deux sentiments. À partir du moment où j'ai accepté que mes interventions euh, vidéo soient euh, tout à fait acceptables, mais euh, normales, pas au-dessus de la mêlée, pas moins bonnes, mais pas meilleure, bah, j'ai été beaucoup plus productive. Ça m'a libérée d'un poids, en fait. Et euh, bah, quand on est productive ou productif, on pratique, on pratique beaucoup et c'est l'axe qu'on peut s'améliorer. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si j'ai un message à vous faire passer à la fin de cette vidéo, c'est dites-vous que vous n'êtes pas plus con qu'un autre, pas moins con non plus, on est d'accord. Mais allez-y, foncez